Toki Toki, hein. Mais encore une fois, je comprends pas. Hein. Pourquoi Toki a 4,34 de placement Toki, c'est incroyable. Non, c'est Toki, là. J'avais prévu à la base, aujourd'hui, de jouer que des mauvais persos. Mais en vrai, il euh, y a quand même des persos qui sont trop, trop agréables à jouer. Comme Toki, comme le panda. Pour moi, le Toki, franchement, c'est presque aussi fun que le panda. Par contre, j'ai jamais de token au début. Toki Toki, Toki Chulo. Euh... Ça peut être pas mal. Parce qu'en fait, sur le tour 3. Bah sur le tour. Euh, ouais, c'est ça, tour 3, je peux cliquer et je peux peut-être récupérer une, euh, un dragon qui booste. 3 3, Toki Non, jamais. Pourquoi la 3 3 Ça n'existe pas avec Toki. Tu te retrouves dans un 6 égale 6. T'es bloqué Il n'y a que si t'as le token. Si t'as le token, tu peux 3 3, mais autant au, au Mu Curve ou Toki Curve. Ah, ils ont tout donné, mais bon. Attends, mais il avait pas de créa, mon adversaire Ah, bah, c'est AFK. Bah. Pas de créa. Comment on postule au coaching Je demanderai qui veut participer. Vous levez la main chez vous. J'ai installé des caméras. Et puis, j'en amène un au tableau. Celui qui baisse la tête passe, évidemment. Avant les autres. Est-ce Que vous avez une chance de l'emporter. Ouch. Ah, y'a Gandalf dans notre game. Incroyable ça. Est-ce que tout se passe bien? Un rôle où on vend pour faire deux achats, non? Gandalf tu ne passeras pas Il bah, faut pas que je joue contre Gandalf bah, je joue contre Gandalf maintenant <rire> je pense prends en menace c'est tout bah, c'est pas mal en vrai ça marche avec les quêtes et tout il est combien il est 1 ouais, bah, c'est un Gandalf le vrai en plus hein. c'est l'unique hein. en vrai il va pas me faire de mal je suis monsieur Frodon allez Gandalf Vous voyez sympa avec ton meilleur ami ton seul d'ailleurs à gauche please ah, zut. Invoquer 12 serviteurs, ça se fait bien avec la menace. Vous voyez des serviteurs avec cri de guerre. Faisable, mais là je vais cliquer. Ah oh, non, je vais up-click, je suis bête. Améliomatique. Au début de votre tour, obtenez une pièce améliorée qui donne plus 5, plus 5 et un bonus. Est-ce que le, le boost, il reste hein, sur la créa, on est d'accord après 20 cartes dans la main. Euh... 20 cartes dans la main, c'est chaud. Hein. Je pense que c'est Spectre, ça se fait plus facilement. Hein. Surtout avec la menace. Je pense que 20 cartes dans la main, c'est trop complexe. Le seul problème, c'est que Spectre, quand on la réalise, derrière, on est emmerdé parce qu'on peut récupérer les petites 1. Ça, c'est un peu chiant, mais. Ah, je sais pas, c'est tentant. Mais 20 cartes, j'ai l'impression que c'est impossible. Non, on va prendre plutôt ça. On va cliquer au mu curve. On clique là et on gèle. Ouais, c'est pas incroyable. Bon, Atramedes, c'est une vraie carte. Quoique. Euh, Atramedes, c'est une vraie carte. Tu ressembles plutôt à Sam. Tu sais, le mec qui fait toute la quête seule avec Frodon sur le dos. Oui, c'est vrai. Bah, moi, je suis un peu votre Sam. Hein. Je dois vous supporter, je dois... Je... Je, vous... Je dois vous carry hein. C'est clair Le boost reste Et c'est 25% réincarnation Provocation, boubou, furie des vents Insane sur Leroy et de la réincarnation Ouais, Ouais ça peut être pas mal mais lourd Et bien sûr, très intéressant Prend, hein. on la met quand même devant ça je pense voilà on est sûr de gagner non on n'est jamais sûr de gagner mais en vrai ça c'est tellement fort mais bah, dans ce cas là autant faire ça enfin, autant faire ça en vrai il est taverne 3 on est taverne 3 on a Atramedes qui carry bah, je vais quand même mettre ça first On était Gollum, on te montre un chemin, tu nous fais confiance, et tu te fais avoir parce que, parce que tu nous écoutes. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, je ne vous écoute pas toujours. Hein. Et C'est vrai que Sam, euh, moi c'est mon... Ça a toujours été un de mes personnages préférés, de tous chose. les films. Hein. Après ce que je dis c'est peut-être méga évident. <rire> peut-être c'est le perso préféré de tout le monde. Oh, dans le Seigneur des Anneaux, mais mon gen mon, mon gentil préféré c'est Sam. Ne le dites pas <rire> ok, MDR, <rire> ok, Captain Obvious. <rire> mon gentil préféré c'est Sam mais mon méchant préféré. Non, c'est <rire> pas Soron. C'est euh, Gotmog. Pour beaucoup, c'est Sam qui réalise la mission plus que Frodon. Bah, en fait, non. Et ouais, pour beaucoup, c'est ça, mais en fait, non. Évidemment, Frodon, il a... Et d'ailleurs, on le voit. Sam, il a l'anneau euh, 30 secondes. Il se fait caca dessus. Frodon, il le subit longtemps. Il a une résilience qui est... Qui est incroyable, Frodon. Par contre, Sam, il est bienveillant, quoi. Bon, Frodon, de base, il est bienveillant aussi. Mais bon, il est un peu plus éveillé, quoi. <rire> il est un peu moins bené, on va dire. C'est vrai, hein. Euh... Ok. on est à 8 sur 12, donc en fait, il faut qu'on, quand même, qu'on joue des cartes. Après, je peux acheter ça, revendre, revendre, pouvoir, juste pour la quête. Et up, pouvoir. Pas pressé après. Oh, euh Pardon En plus avec cette quête Oh ma mia ma mia Mamma mia, mamma mia. Euh... Attends, On va le garder dans le bord Parce qu'il y a Meka Oh la la Désolé mes adversaires mais je vais gagner ce lobby hein. Sorry les bros hein. Merci euh, Insights Voltan Merci pour le Prime Gimli MVP oh, J'aime pas trop Gimli Pas fan des personnes de petite taille on n'a pas le droit de dire non. Hein. En 2022, on doit dire personne, même pour Gimli, on doit dire personne de petite taille. Ou comme dirait Patrick Timsit, personne de taille ridicule. <rire> La question c'est pourquoi ils n'ont pas pris les aigles depuis le début Pourquoi ils n'ont pas pris les aigles Eh ben, ils sont allergiques au allergique au sulfate, c'est pour ça. Que l'atmosphère est un peu poussiéreuse, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas Après, t'es pas expert de Lord of the Rings, tu peux pas savoir comme moi. ça un oiseau de, de mauvais augure hier en les c'est strong hein. Merci Rodark. Merci euh, Redark du 65. Le temps passe toujours. Le temps passe vite. Toujours un plaisir de te regarder. Ah, ça me fait plaisir ça. Bon, on est pas mal là. On a du scaling. On a du scaling. La question c'est -ce... Ouais on peut hein On peut cliquer pour voir Je pense Après il y a plusieurs explications pour les aigles Ah bah je veux bien savoir euh, Crane En vrai je sais pas C'est vrai que c'est un truc qu'on dit souvent mais Bah moi je me dis qu'en fait euh... Enfin ouais Il y aurait les Nazgul qui les choperaient quoi Mais je sais pas j'ai récupéré quoi là je pense une 3-3 dans ce cas là il faut up dans tous les cas vu qu'on a un triple blu ouais triple blu Et hey, salut toi D Déjà ce c'est All, thing Eye, donc il, il les aurait vu venir, ouais. le but de la mission c'était d'amener l'anneau de façon discrète, ensuite les Nazgûl chevauchent les Felbeasts qui auraient donc, qui auraient probablement fait qu'une bouchée des aigles. Maybe, maybe. Une bon, panadina, bah, je suis en train de me demander. Après normalement elle est 7-4, elle est censée mourir. Je sais pas trop, ça veut dire sur des virer un Leroy pour ça, j'ai pas envie de virer un dragon parce que les dragons marchent bien avec pr promo. Je pense que je vais roll ici. Mais s'ils voient tous au rang, ils font comment pour être secrets Ils sont petits. Non, ils sont tout petits. C'est pour ça qu'ils les voient pas. Comme ça. Alors qu'un ex c'est déjà plus gros, vous voyez. Ah merde, je crois que ça va me donner une merde. Ils se cachent derrière leur poil de pied, qui est con. Oui mamie. Allez-y, engagez de bien récupérer ces petits cons. Je mets à la fin. Prochain tour on va hop. Je pense qu'on n'a pas les pièces, mais c'est bien. J'ai tout lu au moins deux fois en anglais et en français. Après, je ne suis pas non plus ultra fan, mais j'aime beaucoup. Ma saga de bouquin préféré, ça reste d'une. Tu as tout lu deux fois en anglais et une fois en français et tu pas ultra fan. <rire> non, tu pas le droit de dire ça. Moi, par exemple, euh, j'ai regardé euh, Batman Begins 27 fois. J'ai regardé Batman The Dark Knight 19 fois. Et j'ai regardé euh, Batman enfin The Dark Knight Rises, 24 fois. Bah, j'aime bien, oui. Au cinéma. Hein. Enfin, non, pas qu'au cinéma et en film, pas qu'au cinéma. Je suis pas milliardaire, mais. Par contre, The Dark Knight Rises, quand il est sorti, je l'ai vu 4 fois la même semaine au cinéma. 3 fois, en... euh, fois en VF, une fois en VO. Et en vrai, la VF est mieux que la VO, je trouve, sur euh, le dernier. Ouais, Batman Begin, c'est un des plus grands films de tous les temps. Non, en vrai, hein, qu'on se le dise. Hein. Bon Continuez sur votre lancée. Salut toi Est-ce trop tard Ouais, en vrai, il y a encore plein de joueurs. Je pense pas que ce soit trop tard. Le sort du monde en dépend. Il y a ça, hein, À la place de ça. C'est bizarre, mais... On s'en fout en vrai qu'il est le poison aussi. On, a, on va tellement monter des tonnes. Ça, ça scale bien. Ça, ça scale. Ouais, non, en vrai, je me fous. C'est un peu bizarre, mais... On arrive à tripler ça. Après... Il y a un spot. I know, I know. En fait, je le garde en main. Et sur ce tour, je fais juste ça, je crois. Vous voyez Vous voyez C'est ça. Et ouais, je crois que c'est le film que j'ai le plus vu. Pourtant, vous connaissez mon amour pour Lord of the Rings. Hein. Mais je l'ai vu moins de fois. Genre la communauté de l'anneau, j'ai dû le voir une vingtaine de fois. Les deux tours, par contre, je l'ai vu au moins 25 fois. Euh, et euh, le troisième, en vrai, je franchement, je l'ai vu. moins... Je sais même pas si je l'ai pas vu moins de 10 fois. Peut-être 9 ou 10 fois. Je sais pas la toxine, non. Hein. Non, parce que je suis pas sûr de jouer boule de serviteur. Mais. Euh... Vous êtes en dans la et la série La série Lord of the Rings Sur Amazon Prime D'ailleurs, euh, si vous avez un compte Amazon Prime, vous avez un abonnement gratuit sur Twitch. N'hésitez pas, c'est un prend renfort pour mon activité. Euh Ouais, j'ai regardé, c'est existant. quoi. C'est un peu décevant, mais après... Euh... En fait, quand t'es fan du truc, ça reste correct. Mais je pense c'est plus pour les fans. Genre, si t'es pas à la base fan, euh... pas trop regardable. quoi. C'est juste joli, mais c'est chiant. de perdu une pièce d'or de gagner. c'est peut-être lui qui fera toute la différence un serviteur de perdu une pièce d'or Dragon, 75, je pense que je peux même même saffer, je pense. J'aime ça. Suis, si l'amour était un grain de sable, je te donnerais le Sahara. Ah oh, c'est gentil ça, merci. Comme ça, je pourrais jeter du sable dans les yeux des gens dans la rue. Ou des enfants. Peut-être dans le train, par exemple, quand t'as un enfant qui crie devant toi. Sable, dans la gueule, dans les yeux. Évidemment, hein, s'il n'y a pas les parents hein, dont tu peux te faire taper. Oh là là, il est incroyable. En vrai, mon, mon setup là de combat, il est sublime. Comment hein. il aurait une vraie, une vraie raison de crier, ce gamin <rire> Ce sale mioche. Super super. Là mes adversaires ils ont peur. Lui il a peur, déjà il est mort accessoirement. Et s'il est avec son petit frère, ça dépend de la corpulence du petit frère. de guerre c'est ok ou pas ouais, franchement c'est pas mal. Hein. Moment, il faut geler à 3. c'est pas mal déjà. Kichou, il est courageux mais seulement quand il y a aucun danger. Ah ouais. Moi je suis pas courageux. Mais en fait j'aime trop la vie. J'ai l'angoisse de mourir. Donc dès qu'il y a un risque quelque part. Je prends, pas ris je prends pas de risque. Par exemple si dans la rue je marche. Et qu'il y a quelqu'un qui marche derrière moi. Mais genre je le sens pas. En gros, il marche derrière moi, quoi, à 100 mètres au moins. <rire> je cours. Mais en vrai, ça m'est égal de passer pour un con et de me mettre à courir. Parce que je prends vraiment aucun risque. Non, la vie, c'est trop chouette en vrai. faut tout faire pour rester en vie le plus longtemps possible. Donc, c'est vrai que je prends pas trop de risques. Après, euh, ça m'arrive de conduire, ça m'arrive de faire des trucs euh, qui sont méga dangereux, quoi. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est en avoir et agir malgré tout. Jichou, lui, utilise sa peur pour fuir plus vite. Exactement. Ça fait si bien dit, en vrai. J'aime bien cette phrase. La mort fait partie de la vie. Ah, parle pour toi, hein, mec. Hein. Par contre, je comprends pas pourquoi mes adversaires restent dans cette partie en fait. Mais bon, ils n'ont pas reçu le mémo, je pense. Est-ce que je crois en quelque chose après la mort euh, La fin de la vie, je dirais, ou le décès. Principalement le décès survient après la mort enfin c'est en même temps quoi et comment on dit dans magic split seconde C'est du split seconde J'ai pas envie d'avoir un autre taunt en fait, c'est ça le truc. Ouais, Grace bot ça booste tout, en vrai Grace Bot c'est sûrement mieux, hein. c'est con mais... Ah non mais de toute façon on va mettre la carte first, putain je suis con. Pas grave, bah tant pis. De toute façon je peux pas perdre. Euh... Sans peur de mourir, la vie n'aurait aucun goût, c'est vrai ça, c'est vrai. Comme la détresse et le bonheur. On en avait discuté, mais il y a deux ans de ça. De, On avait fait un mini débat, hein, mais c'était est-ce qu'on peut être heureux sans avoir connu la détresse Est-ce que tu peux vraiment être heureux sans avoir connu des moments compliqués Parce qu'en fait, c'est parce que dans ta tête, tu... tu compares sans forcément le vouloir. Les bons moments et les mauvais, et c'est ça qui fait que tu peux être heureux, c'est de te dire... Il y a eu des mauvais moments, mais là je suis dans un bon moment et c'est ça que tu vois. Donc en fait, si as toujours. En fait, c'est pour ça que tu fais rien souvent, c'est ça aussi. On dit si tu fais rien de ta vie, bah en fait, tu peux pas être heureux parce que tu compares pas de choses. En fait, si tu fais des choses, bah forcément, t'as des moments de joie, mais des moments de, de tristesse ou de détresse ou autre. Et c'est là où tu peux être heureux parce que tu vas pouvoir comparer les choses que tu fais. on aura pas le débat là hein, mais. après on va partir en coaching vu, cette, vu que cette game est incroyable et 37 life hein. dommage hein, j'aurais pu faire les 40 PV ah, c'est Gandalf boum Écoutez, j'ai humilié Gandalf. Easy, hein. Easy, easy, hein.